Du Et salut à tous les astraliens, aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo donc sur le deck de structure, la résurrection des véritables dragons. Voilà. Donc euh, j'ai commandé ça sur le trajet. je l'ai reçu aujourd'hui, donc j'étais content. Donc dans cette boîte, on a toujours donc un petit livret de règles. Voilà que je fasse assez rapidement. Parce que je compte mettre à jour euh, les, les règles. Oui. Avec avec un superbe tapis de jeu. Voilà, en plastique, toujours en plastique et derrière on a quelques astuces voilà mais c'est pas vraiment impressionnant voilà donc je vais découvrir en même temps que vous ce deck puisque je n'ai pas ouvert et exprès je n'ai pas ouvert exprès pour le découvrir en même temps que vous pour pouvoir donner une impression un peu plus juste ah. Je, je, je, je pensais que j'avais besoin de la paire de ciseaux mais j'en ai pas eu besoin donc je précise que pour le moment rien n'est au trad parce qu'on va voir hein. alors on commence on va commencer par la fin, ouais, on va commencer par la fin c'est ça Donc on a un super jeton Grand dragon En carte piège, oasis des âmes du dragon Donc ça c'est obligatoire Dans un deck dragon Appel à être hanté aussi C'est obligatoire aussi dans, dans pratiquement tous les decks Compétence de percée, qui est pas mal J'avoue que c'est pas mal du tout Euh... Ni des insectes piquants, euh, ça peut être pas mal, oui, mais c'est pour, pour un des dragons c'est pas terrible Après un souffle ardent, toujours, toujours obligatoire Une transmigration du dragon, ça c'est pas mal, parce que ça vous permet de bannir un monstre de type dragon que vous contrôlez Et invoquer un monstre spécialement de type dragon depuis votre main ou votre cimetière, donc c'est pas mal du tout Une petite terraformation qui peut être pas mal aussi voilà, on attaque les cartes magiques. Renfort de lumière, euh, ça c'est plus pour le deck euh, Seigneur Lumière. Donc je vois pas pourquoi ils l'ont mis là, franchement. Si, c'est peut-être parce que... Euh, le... Peut-être que le deck il a un peu un effet de Seigneur Lumière. Le guerrier réincarné, toujours. Euh, le renfort de l'armée. Donc j'ai vu un peu, il y a... ils, ont mis... ils ont dû mettre quelques guerriers. Destruction de main, qui est une carte qui est vachement utile. non dans dans quelques decks. Sacrifice inutile qui va être intéressant je pense pour le deck euh, en lui-même Transaction je parle pareil je crois qu'elle va être intéressante pour le deck en lui même mais pas pour mon deck dragon Battement des Dragons géants donc c'est pareil c'est des cartes basiques qu'ils ont mis hein. le ravin des dragons toujours euh, toujours ba... en fait ils ont mis un petit peu des cartes basiques euh, pour le deck euh, après on a un petit soldat de carte Bon d'accord ok À moins que ce soit pour le pour le deck En lui même euh, Voilà Raiden le seigneur lumière en commune Voilà ça y est pour ceux qui l'attendaient Synthoniseur. Eren le moine Seigneur lumière donc voilà Apparemment ils ont mis un peu de seigneur lumière dedans euh, Jeanne la paladine Pareil ils ont mis du seigneur lumière Encore ah, le dragon Kidmodo, donc celui-là il va être intéressant pour mon deck. Donc je vais me mettre de côté. Le veilleur du Sanctuaire en commune, ça tout le monde le connaît. Alors le dragon blanc et le dragon noir et faux serpent. Donc ça c'est pour... Euh, il faut bannir un monstre de la tribu inverse. Donc le dragon blanc c'est... Il faut bannir un monstre euh, ténèbres et l'autre c'est un monstre lumière pour l'invoquer. Donc on peut facilement faire... Euh, une invocation de de rang 4 sans problème. Donc dragon le le dragon exige de la. De, le dragon X6 de la Rébinon des Ténèbres. Voilà, donc euh, l'avour éclipse, pareil. Pas mal du tout. Zach, euh, le colonie du mal. Donc ça c'est colonie du mal. Je suis désolé, ça va pas dans ce deck là, même si c'est un dragon. Dragon du protecteur QAC. Donc oui, pas mal. Pas mal du tout. Dragon orage des pas mal du tout, mais sauf que c'est un gémeaux, donc c'est différent. Dragon de la nuit blanche, on l'attendait en commune, celle-là, elle est enfin sortie. Après, la l'avoue aux yeux rouges, donc euh, carte dragon, c'est... Euh, je pense que c'est pas très très utile. Dragon sombre métallique aux yeux rouges, donc ça c'est pas... ça c'est utile. Un dragon pas donc ça je vais le mettre de côté aussi. Donc la prophétie, la prophète de la création, donc... Euh, Ouais, bon, ça vous permet de, de faire ça Ouais, ok, d'accord Le dragon du brasier sombre Donc euh, je vois pas trop à... Si c'est euh, Si c'est pour la stratégie du deck Grand dragon d'or, pareil Ça c'est des cartes euh... Ah, voilà les cartes guerriers Donc le guerrier d'or Que je connais pas je, je lis pas son effet Paladin d'or Pareil ah, ça c'est certainement la carte que vous allez rechercher le plus C'est le retour des grands dragons Voilà, c'est une carte rare Retour des grands dragons C'est celle-là qui va être demandé Mais je vous le dis pour le moment Je ne passe rien Ruine des ruine des dragons divins Faut voir un peu ce que ça donne Je vais dire après Le chevalier dragon de la création ah, joli, 1800 1400 de niveau 4, 1600 de niveau 4. Donc c'est super, donc il a je je dis re bien, je dis, re, je dis re bien tout ça donc 1800 600. Voilà. Après le grand dragon d'or divin, donc ça c'est peut-être pour aller avec le dragon d'or. Et après on a le dragon de l'arche vaillante. Oui, qui a l'air pas mal, ouais. Voilà, ça m'a l'air plutôt pas mal ce deck à euh, voir après ce qu'il donne euh, en réalité un deck de structure euh, c'est toujours euh, c'est toujours bien pour compléter les autres decks mais euh, voilà quoi après ils ont ils ont leurs limites les decks de structure c'est bien mais ils ont leurs leur limites donc après voilà quoi voilà donc je pense que il y a encore du travail à faire euh, parce il y a plusieurs styles de deck dragon, je vous le dis de suite. Mais moi, je vais créer mon propre style de deck dragon. Donc, c'est pour ça que je vous le dis. Voilà. Donc, les amis, donc si vous avez aimé cette vidéo, donc surtout n'hésitez pas de liker, de commenter, de partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux. Moi, j'ai le faire. On se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et petite annonce, pour le mois d'août, je vous prévois des grosses surprises. Parce que ça va être l'anniversaire de ma chaîne. Ça va être mon anniversaire. Je vous prévois des grosses surprises. Allez, ciao tout le monde.